Cette présentation est un conseil d'exercice numéro 5 d'examen régional pour l'obtention du certificat du cycle collégial, tarif sous mes session juin 2011 Exercice 5 Soit ABCDEFGH est un parallélogramme. Rectangle de dimension AB égale à 6 centimes, AD égale à 3 centimes, AE égale à 15 centimes. La première question, déterminer le volume de la pyramide AEFGH. On sait que le volume d'un pyramide Ayant comme base rectangle, c'est égal à l'air, ou la surface de base, qui est rectangle, fois la hauteur, divisé par 3. On a, alors on a A, le volume de AEFGH, égal à 1 sur 3, fois AE, qui est la hauteur. La AE étant, c'est la hauteur, puisque AE, est perpendiculaire à la base. fois la surface ou l'air de base de S de E F G H, nommé S E F G H, égale a E fois E, e F fois EH. H et puisqu'on a ABCDEFGH on a, on a ABCD e F G H en parallèle, les B donc A AB égale à AE, donc égale à 6, et on a AD égale à EH qui est égale à 3. Par la suite, on trouve que le volume, en calculant, on trouve que 20, 24 centimes au cube. Donc le volume. De la pyramide EFGH égale à AEFGH égale à 24 centimes au cube. Deuxièmement, soit pi le point de la demi-droite AE. Voilà. AI égale à 6 centimes. Le plan passe par I. Parallèle à ce plan, EFGH, elle coupe AF en J, elle coupe AG en K, elle coupe AH en L. Donc, EFGH, elle est parallèle à ILKL. IGKL. Igkl, c'est le plan P. La question petit a. Justifiez que la pyramide A IJKL est un agrandissement de la pyramide A E F G H. On a IJK, IJK, elle est parallèle à EFG. Et on a AI égale à 6 centimes et AE égale à 4 centimes. Donc AI sur AE égale à 6 sur 4, égale à 3 sur 2, égale à 1. Euh, 1,5. 1,5 est supérieur à 1. Donc, la pyramide AIJKL est un agrandissement de la pyramide AEFGH de rapport d'agrandissement égal à 3 sur 2. Petit B. Calculer la longueur et la largeur du rectangle IJKL. On AIJKL K, L est un agrandissement de la pyramide AEFGH de rapports qui vont 3 sur 2 donc a, donc I, J sur EF égale 3 sur 2 IL L sur E, H égale à 3 sur 2 et puisqu'en A, E, F égale à égale à 6 centimes, donc IJ égale 3 sur 2 fois 6 égale à 9 centimes. Et on a EH égale à AD égale à 3 centimes. Donc IL égale 3 sur 2 fois 3 égale à 4,5 centimes. En conclusion, la longueur du rectangle IJKL est 9 centimes et sa largeur est 4,5 centimes.